Bonjour, c'est Gilles, formateur piano, et dans cette vidéo j'aimerais vous montrer comment accompagner la plupart des chansons variétés pop-ballade facilement, même si vous êtes complètement débutant, autodidacte, ou si vous avez par exemple un parcours classique mais que vous n'arriviez pas à vous libérer de la partition. Donc l'idée c'est d'accompagner tout un tas de chansons, de chanter en même temps, ou dans le cas d'un groupe, pour accompagner au clavier, ou pour un événement X ou Y, pour accompagner n'importe quelle chanson. Alors en fait, on n'a pas besoin de, de, de beaucoup d'éléments, c'est ça qui est super. Ça va vite, c'est vraiment quelque chose de simple. Ce qu'il faut, c'est euh, en fait euh, comprendre le principe des grilles. Je vais vous montrer ça et euh, on, va, on va voir ça ensemble. Donc par exemple, je suis là sur le site La Boîte, la boîte à Chansons et j'ai choisi une grille euh, à accompagner, donc euh, « Imagine » de John Lennon. Euh, donc voilà le principe d'une grille. En fait, vous avez, euh, vous avez ici euh, les paroles, les paroles de la chanson. Et au-dessus des paroles, vous pouvez voir que vous avez euh, des lettres. Et ces lettres-là, ce sont finalement les accords qui, qui doivent être joués. Et ils doivent être joués au moment où ils sont indiqués dans la chanson. Donc, c'est vraiment facile. Euh, il suffit d'être de, de, voilà, un petit peu logique. Et ensuite, on arrive facilement à trouver, un petit peu, avec un tout petit peu de musicalité, de rythme, on arrive facilement à trouver où caler les accords par rapport à la chanson et chanter en même temps, c'est assez simple. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est comprendre le chiffrage des accords. C'est-à-dire savoir que C, ça veut dire jouer un accord de Do majeur. Là, encore un accord de Do majeur. On ne va pas faire attention à Maj7, ça ne va pas nous intéresser au départ. L'important, c'est déjà d'apprendre à construire les accords majeurs et mineurs. C'est déjà la, la base et les deux couleurs principales pour accompagner la plupart des chansons. Là, par exemple, on va avoir l'accord de Fa, donc. Par défaut, c'est un accord majeur quand on a juste la lettre. Euh, ici, on a un accord de La mineur. Alors, comment, je, comment on fait pour comprendre le chiffrage en fait, c'est le, le, le chiffrage anglo-saxon. Donc, euh, le A, c'est le La. Donc, ça fait A, B, C, D, E, F, G. Et c'est La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Tout simplement. Donc, si on a C, c'est Do majeur. Un accord de Do majeur qui doit être joué. Et c'est vachement simple quand on sait construire les accords. En plus, c'est très intuitif à faire. Euh, par exemple, un accord de Do majeur, c'est Do, Mi, Sol. Voilà. Euh, si, euh, par exemple, ici j'ai un accord de La mineur à jouer, donc La mineur, eh bien, c'est pas plus compliqué, c'est La, Do, Mi. Et là, j'ai un accord de La mineur, a mine ou A petit m. Donc, euh, l'idée, c'est de savoir construire les accords dans toutes les, à partir de n'importe quelle touche, et ensuite, on, on apprend aussi 2-3 euh, rythmiques types qui permettent d'accompagner la plupart des chansons, qui sont en 3-4, en 4-4. En six suites, et vous voyez que la construction des accords c'est simple, c'est quelque chose souvent qu'on qu fait intuitivement au piano, enfin qu'on nous montre pour construire les accords. Vraiment, c'est assez basique et déjà on peut s'en sortir avec ça pour accompagner toutes les chansons. Donc ça, je vais vous le montrer. J'ai euh, préparé pour vous un, un mini training de trois vidéos dans lequel je vais, vous à constru... enfin, je vais vous montrer comment construire les couleurs principales dont vous avez besoin pour accompagner les chansons. Je vais vous montrer des, des rythmiques types pour accompagner la plupart des chansons et surtout. On va faire une application euh, ensemble sur le morceau Mulan Reflection qui est très très joli et qui et qui, euh, qui permet de voir des accords euh, sur les touches noires et tout ça. Et euh, donc, euh, vous allez comme cela en 5 jours euh, pouvoir accompagner la plupart des chansons euh, donc, euh, de variété pop-ballade. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou euh, l'image qui s'affiche à l'écran. Et je vous dis à tout de suite euh, donc euh, de l'autre côté. A bientôt